Okay. Euh, bah Aujourd'hui on était sur les tests en carrière de, de la baliste. Euh, on s'attendait effectivement à ce que ce soit impressionnant et au final pas du tout. <rire> voilà. Non en vrai non non. Euh, non donc on a fait des tests en carrière donc euh, là pour l'instant le boulet est parti à 10-10-12 euh, mètres maximum. Euh, nous au niveau des plans on a pu voir déjà que ça donnait des trucs assez intéressants ouais. et euh, bon, je pense PD, que ouais, carrément. Ça. Et puis comme ça quand la prochaine fois ça partira encore plus loin et il y aura mmh. vraiment matière à avoir des trucs sympas. Ouais. Donc on a pu euh, capter euh, du coup la baliste avec différents plans en caméra et surtout à différentes vitesses euh, différentes. Différentes vitesses différentes yes. Euh, donc on a pu filmer jusqu'à 300 images secondes, alors ce qui apportait un énorme avantage pour voir en fait, euh, le problème. Par exemple, euh, quand la corde passait au-dessus du boulet ou en dessous, à l'œil nu on ne le voyait pas forcément. Enfin, on pouvait analyser en fait, les, les soucis et essayer de trouver des solutions en conséquence. Mmh. Donc euh, ça a été bien pratique sur la première partie de la journée pour tous les, tous les essais. Euh, et à la fin, quand on a pu faire des plans plus, euh, plus travaillés pour euh, vraiment euh, avoir des, des rushs exploitables au montage, euh, là on a placé euh, on avait 4, 3 caméras plus 2 drones qui ont permis de faire des trucs assez sympas. Euh, donc des tests qui sont pour l'instant euh, le boulet partait pas très loin mais euh, à terme il ira beaucoup plus loin et on pourra du coup euh, exploiter encore plus euh, ce, ce multicam qui est vraiment sympa. On, maintenant on sait ce qu'on veut au moins on a pu tester et du coup les prochaines fois ce sera encore mieux. <musique>